Je présume donc que tout le monde a compris l'intérêt de ces fameuses accolades, qui permettent de regrouper des termes et qui n'apparaissent jamais dans les formules finales, à moins que on le demande expressément, selon une méthode que l'on expliquera tout à l'heure. Alors, challenge suivant. Alors là. Simple. Normalement, vous devriez y arriver extrêmement rapidement. Oh, merci.